Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Commençons par le Perseus, vaisseau lourdement armé et spécialement conçu pour s'attaquer aux plus gros vaisseaux que lui. Dans Star Citizen, les flottes sont pensées pour s'articuler autour d'un vaisseau capital. Vous avez par exemple un Javelin qui est un destroyer conçu pour s'attaquer à des vaisseaux de taille équivalente. Et à côté de cela se situe l'Idris, qui est un transporteur à l'origine et qui peut logiquement lui aussi s'attaquer à de gros vaisseaux, grâce à son canot avant. Mais son but premier est de lâcher des chasseurs dans la bataille. Juste en dessous vient le Polaris qui est un torpilleur longue portée. Et ensuite vient le Hammerhead, idéal pour lutter contre les chasseurs. Mais jusqu'à maintenant il manquait quelque chose dans cette équation. Un vaisseau capable de s'insérer entre le Hammerhead et le Polaris, étant spécialisé dans la défense de la flotte. Il s'agit donc du Perseus. De taille modérée, il peut être une menace pour des vaisseaux relativement larges. Évidemment, le concept principal du vaisseau sont ses tourelles massives à l'avant et à l'arrière. Malheureusement, dans les premiers concepts, il ressemblait un peu trop au Polaris avec la passerelle située à l'avant. Il a donc été décidé de la reculer pour avoir un style plus traditionnel de la SF. Ce qui a aidé à régler le problème visuel, mais créé un problème d'angle mort sur la tourelle. C'est pour cela qu'une attention particulière a été apportée au point de défense pour éliminer d'éventuels angles morts. A l'origine, il était prévu qu'il soit dirigé par seulement 4 personnes. Mais au fur et à mesure du développement, l'équipe s'est rendu compte que ça était insuffisant pour un si gros vaisseau. L'équipage est donc passé à 6. Un pilote, un capitaine, deux canonniers pour les deux tourelles de taille 7, et ce qui laisse deux personnes supplémentaires au rôle polyvalent en fonction des besoins. Concernant l'intérieur, les artistes voulaient que la navigation soit la plus claire et simple possible pour que vous sachiez en un seul coup d'œil dans quelle partie du vaisseau vous êtes. Il est divisé en trois niveaux, le pont inférieur donnant accès à la soute et à la tourelle arrière, le pont principal qui traverse l'entièreté du vaisseau et qui comporte les zones de vie, l'accès à la tourelle avant et la salle des torpilles, et enfin le pont supérieur où se trouvent les escape pods et la passerelle. Le Perseus sera donc parfait pour venir compléter une flotte de combat, comme vous avez pu en apercevoir lors de l'Invictus Launch Week. Pour charger un tel vaisseau en ressources, il peut être utile d'avoir un moyen de déplacer les caisses facilement. Et c'est ce que permettra le rayon tracteur du multitool qui arrive en 3.12. L'objectif du rayon tracteur est de vous permettre de déplacer de petits objets autour de vous, augmentant sensiblement les possibilités de gameplay dans le jeu. Il sera possible de soulever ces objets, de les rapprocher, de les éloigner, mais aussi de les tourner pour pouvoir les placer correctement à l'intérieur de votre vaisseau. Plus la gravité sera faible, plus les objets que vous déplacez pourront être massifs. Il y aura bien sûr des équilibrages dans le temps, mais pour l'instant le multitool peut porter un maximum de 250 kg, ce qui devrait permettre de soulever la plupart des caisses que l'on trouve dans un vaisseau pour l'instant. En fonction du poids de l'objet que vous essayez d'attraper, vous pourrez voir des différences dans le comportement du rayon. Avec un objet très léger, comme une canette de soda, vous aurez un rayon très rigide et rapide dans son mouvement. Alors que si vous soulevez un objet très lourd, le rayon aura une forme de latence avec une grande déformation durant les mouvements. Et si la torsion devient trop grande, le rayon pourra même se briser. Une utilisation alternative du rayon tracteur peut être de vous en servir comme grappin. Si vous vous attachez à de grosses structures trop massives pour être déplacées, et si vous êtes dans l'espace, cela vous permettra de vous déplacer plus vite qu'avec vos propulseurs iviers.